Les chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère, le pasteur du Foucault du Ciel. Je viens juste pour vous inviter. Une grande invitation à ce grand concert qui aura lieu le 3 juillet de cette année, à partir de 15h. Donc c'est dimanche ici. Et c'est quelque chose d'inédit parce que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Où on peut voir le pasteur du le pasteur Sylvain, le pasteur Nathan Penge, ensemble en train de glorifier le Seigneur. On l'a jamais fait avant. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est possible et nous allons le faire. Donc vous êtes cordialement invités. Mais nous ne pourrions pas aussi cesser de faire mention de cette chose qui est en train de circuler aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux. Et je voulais simplement faire remarquer à mes frères chaque fois que je veux faire une grande manifestation, quelque chose de grand, campagne d'évangélisation, ceci. Avant cela, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Quelque chose qui apparaît dans le sens de nuire à notre témoignage. Je devais faire une campagne d'évangélisation à mais une grande campagne d'évangélisation. Et c'est de là qu'est sortie l'histoire. Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Aron Branham et puis on a soufflé derrière, voyez comment il faut qu'on adore Frère Branham terminer la course ne veut pas dire adorer mais vous comprendrez que quand je parle de terminer ça veut dire que quelqu'un ne veut pas que le ministère de Jésus Christ se termine là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être devenir quelqu'un, on ne sait pas trop. Avant cette déclaration de Jésus a terminé sa course, j'étais en train de parler que Frère Branham n'aura pas de remplaçant. Et c'est comme ça que c'est sorti. Et patati patata, voilà. Je suis à, au Canada, je vais faire une campagne d'évangélisation. Et Dieu merci parce que le journaliste m'avait appelé. On m'a donné de l'argent pour que je puisse... aider. Oui, on m'a dit que je puisse parler disant qu'il faut pas taper sa femme et qu'elle est maintenant dans le coma au Canada. Donc voilà, pour que les gens ne viennent pas. Et ça a toujours été comme ça. Je devais aller dédicacer l'église de, de notre feu pasteur Kabeya Richard qui nous avait laissé avec le pasteur euh, euh, Racheté Omeonga quelque chose de comme ça sort. Le pasteur du Foucault a dit qu'il n'aime pas le président et qu'il n'aime pas ceci. Et c'est parti, comme ça. Je ne sais pas pourquoi tout ceci arrive. Même à l'heure où je vous parle, il y a des frères journalistes qu'on a donné. On veut donner de l'argent disant qu'il faut qu'on n'a rien. Donc, à vous de publier parce que cette fois-ci, on a tenu du Foco au cou et on va finir avec lui. Je ne sais pas. J'ai raison quand j'ai dit que Frère Branham est remplaçable. Parce que ce genre de comportement, ça nous prouve même que des gens n'ont même pas l'esprit qui était dans William Aron Branham. Si Frère Branham était en vie et que Frère Branham a vu mes affiches de concert, croyez-vous que Frère Branham allait envoyer les gens pour qu'on puisse se déchirer cela Croyez-vous que Frère Branham peut dire que je donne l'argent un journaliste pour qu'il fasse la contre-campagne pour que ce concert-là ne puisse pas réussir. Frère Branham, avec l'esprit de Jésus-Christ en lui, malheureusement, c'est ce qui arrive. Et au-delà de cela, je crois que la dernière de tout, c'est Frère Branham est irremplaçable. Parce que Frère Branham, c'était Dieu lui-même incarné. Vous voyez, il faut qu'on adore Frère Branham Je ne l'ai jamais adoré Je n'adorerai jamais William Aron Branham Tout mon combat est là Je prêche depuis des années Ça fait 39 ans que je tiens des concerts Jamais, en aucun cas Dans un concert, j'ai dit Prions maintenant au nom de William Aron Branham Aujourd'hui, 40 ans de prédication Je n'ai jamais dit Adorons William Aron Branham Mes brebis sont témoins J'ai toujours combattu cet esprit-là mais nous comprenons de quoi il s'agit. Parce que quand on dit celui-là, il adore Branham et tout, c'est une manière un peu comme de dire, écartez-vous de lui. Maintenant, revenons un peu sur euh, incarné. Ici, par exemple, je vais prendre simplement... Euh, donc, euh, celui que nous appelons... Celui que nous appelons... Donc... Euh, notre frère Tommy Osborne qui est un pentecôtiste écoutez ce qu'il dit dans son témoignage ça y est sur Youtube il dit on eut une convention un frère Branham vient à Portland dans l'Oregon notre convention devait se dérouler. J'étais le pasteur hôte, le secrétaire du district, mais je devais partir, aller voir l'homme de Dieu. Ma femme y allait et me raconta ce qu'elle avait vu. Je devais y aller. J'étais assis là dans le troisième balcon civic auditorium de Portland. Ce petit homme de Kentucky vint et s'éteint devant les micros. Sa Bible est serrée contre lui et il prêcha. Quel merveilleux message. Il avait un langage de montagne, mais il était des dieux. Dieu était en lui, je le savais. Il expliquait les paroles de Dieu comme si elles étaient toutes vraies, aussi vraies mais Maintenant que jamais. C'était le don de Dieu à une génération. Cela ne me vint pas l'idée que c'était ce que je devais posséder. Mais tout ce qu'il fut discernant les pensées et les besoins des gens, mais démontrer Jésus en action. J'ai vu ce soir-là, dans une forme humaine, appelée William Branham. J'ai vu Jésus ce soir-là, dans une forme humaine, appelée William Branham. Je voyais Dieu à l'œuvre dans un montagnard de Kentucky. Je ne sais pas quand lui il a dit ça. Est-ce qu'il a adoré Frère Branham Quand il dit qu'il a vu Jésus dans la forme humaine. Forme humaine. C'est ça ce qu'on appelle incarné. Incarné vient du mot latin incarnatus. Incarnatus veut dire un esprit, une divinité qui prend forme soit dans un homme, soit dans un animal. Vous allez en Inde, vous allez trouver des, des animaux qu'on ne tue pas, on dit qu'ils sont sacrés, parce que les esprits de leur Dieu s'incarnent dans ces animaux-là. Jésus-Christ aussi s'incarne en nous, les hommes. Ce n'est pas un tabou que de dire ça à ceux de notre, à ceux de notre, ceux qui croient le message de leur... Écoutez un peu ce que Frère Branham est en train de dire sur Dieu incarné, il dit ceci. La nourriture spirituelle autant convenable, prêchée le 18 juillet 1965 le soir, paragraphe 167. Maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Offman, avec du sang coulant sur ses mains, ainsi de suite, couvert de cicatrices et coups, je n'accepterai pas cela. Non, non, non. Quand il viendra lui-même, tout est, il le verra, toute langue le confesserait, et comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il. Voyez-vous, nous ne croyons pas dans des cultes et des clans, nous croyons que Dieu est la parole. Mais, il s'incarne lui-même prenant votre corps et mon corps et il vous donne des dons il me donne des dons et à travers ces dons il se fait connaître lui-même c'est cela la nourriture cachée peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi vous devez croire cela vous devez aussi avoir un don de la foi pour croire cela. Croyez-vous cela L'Assemblée dit Amen. Et maintenant, s'il si se manifeste de cette manière-là, le croirez-vous Amen. Le croyez-vous de tout votre cœur Oh, combien c'est merveilleux de s'attendre simplement à lui, attendre simplement pour voir ce qu'il a dit. Ça y est, dans le message, votre frère n'a fait que répéter ce que le prophète a dit. Donc, avec toutes ces choses, je crois que cela des enfants des dieux véritables. Donc quand je parle même des enfants des dieux véritables, je voudrais ici lire quelque chose. Et quelle est cette chose C'est ce que Frobanam dit. Dans le christianisme contre l'idolâtrie, prêché le 17 décembre 1961, paragraphe 157, il dit, Alléluia, il y en a qui ont l'esprit des dieux, c'est-à-dire ils ont le Saint-Esprit, qui soutiennent la parole incarnée où Dieu augmente le nombre de pareilles personnes dans nos rangs. La parole, rien que la parole, prend cette parole là où Jésus a dit « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » Il y en a ceux qui ont le Saint-Esprit, qui aiment la parole incarnée et que Dieu augmente dans nos rangs ce genre de personnes. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à cela. Il faut qu'on n'ait pas un adorateur de William Branham. Je ne le ferai pas et je ne l'ai jamais fait dans mes églises, partout où je suis même dans ma chambre, là où je suis seul je ne l'ai jamais fait donc vous êtes cordialement invité si c'est cela qu'on met devant pour que vous ne puissiez pas venir dans les concerts vous êtes libre de venir ou de ne pas venir mais je crois que ce serait une bonne chose que de venir soutenir votre frère, vos frères parce que même les païens se réunissent pour chanter, pourquoi nous on ne peut pas le faire Tout c'est des remerciements pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous donc voilà encore une fois, euh, que le Seigneur vous bénisse richement et surtout cordiale invitation à tous et à toutes, un grand chalot.